sur le devenir de l'immobilier commercial. Euh, cette deuxième séquence, elle vient de ce que nous avons déjà il y a deux ans, euh, nous avons pressenti euh, que cette évolution du, du commerce allait induire des mutations importantes euh, dans le domaine du foncier commercial. Et euh, à vrai dire, la crise là aussi a, a certainement jouer un rôle d'accélérateur, si bien que euh, cette, cette réunion est particulièrement bienvenue et je crois qu'elle euh, devrait vous apporter des, des réponses à un certain nombre de, de questions. Euh, bon, Le commerce, on sait que ce n'est pas une composante majeure euh, de l'occupation du, du, du territoire, mais c'est une composante majeure de la de la, la fabrication de la ville, hein, de la, la vie de la ville, et euh, c'est aussi un domaine où euh, la fragilisation euh, a des effets extrêmement visibles, extrêmement euh, sensibles euh, pour euh, les élus comme pour les, les citoyens. Euh, c'est donc pourquoi nous avions choisi de consacrer un travail à ce sujet des évolutions du foncier commercial en Ile-de-France, et je crois que c'est un sujet qui va donner lieu à, à des prolongations certainement euh, donc je remercie les participants qui sont en train de nous rejoindre. Euh, vous avez déjà Nathalie Tessier donc, qui a présidé ce groupe de travail qui à l'époque était représenté la, la Banque des Territoires et qui maintenant euh, est les mains dans, dans le cambouis opérationnel du foncier francilien. Et, euh, et euh, je remercie aussi tous les membres du groupe qui ont été particulièrement nombreux et assidus et qui ont bien voulu apporter leurs idées, leurs témoignages, leurs expériences euh, et participer aux nombreuses auditions qui se sont tenues. Bien, je vais laisser la place aux participants pour respecter autant possible les règles, de, de, de, les contraintes relatives au nombre de personnes dans cette salle et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Voilà. Merci Sabine. Donc, euh, nous enchaînons. Avec Nathalie Tessier, bonjour Nathalie, avec Laura Gel, bonjour Laura. Euh, vous avez été une présidente, l'autre rapporteur du groupe de travail euh, qui s'est réuni comme vient de le dire, Sabine, depuis deux ans. Euh, et, et, euh, et donc le, le rapport elle, est désormais disponible, mais il serait téléchargeable sur le site de l'ORF, bien entendu, orf.asso.fr. Vous connaissez, je pense, maintenant cette adresse mail très bien. Euh, Nathalie Tessier, vous êtes euh, la présidente euh, de Foncière Public en Ile-de-France, structure montée par la Banque des Territoires avec l'établissement public foncier. Et Laura, euh, vous êtes doctorante et conseil, euh, euh, experte on va dire, j'ose le mot, euh, et j'en prends la sociabilité. Alors Nathalie, en tant que présidente de ce groupe de travail, euh, quel bilan tirez-vous maintenant, euh, alors qu'en cours de route, c'est produit... Euh, euh, la crise sanitaire dont nous sommes pas évidemment encore sorti et qui nous promet quelques rebondissements dont nous parlerons avec nos invités que vous avez vu rentrer dans la pièce et qui sont installés dans le fond de la salle pour le moment voilà mais pour le moment c'est à vous Nathalie bonjour à tous euh, bonjour Rémi mais euh, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de certitudes qui, qui s'effondrent et je vais dire la première euh, que j'avais envie de remettre en question, c'est euh, « loin des yeux, loin du corps <rire> ». Eh bien non, <rire> on est là et, et on espère vous convaincre euh, de la pertinence en fait, euh, de nos réflexions qui ont été menées de, depuis deux ans. Donc effectivement, l'ERF a enclenché euh, cette réflexion sur euh, les politiques foncières euh, euh, des zones de périphérie commerciale à la mi-2018, à travers un groupe de travail, comme d'habitude, composé de ses membres, alors c'est vrai qu'à cette époque, la région Île-de-France est un peu moins touchée euh, que la province euh, par la fragilisation des zones commerciales, mais elle est néanmoins confrontée déjà aussi euh, aux difficultés de certaines enseignes nationales euh, dans certains commerces spécialisés en équipement de la maison ou de la personne. Au même moment, euh, l'État lance un appel à projet national pour repenser la périphérie commerciale crée le réseau commerce-ville et territoire, et puis euh, il y a lancement du programme Action Cœur de Ville, qui sont par lui des sujets de commerce de centre-ville. Donc on voit bien que le commerce est un sujet dans son ensemble qui devient un sujet majeur de préoccupation de la sphère publique. Euh, J'aimerais rappeler là quand même que le commerce de périphérie, c'est près de 70% des parts de marché. C'est aussi un gros consommateur de fonciers. Donc, euh, c'est un sujet pour l'ORF important qui est également au cœur de la réflexion de la lutte contre l'artificialisation des sols et ça avant même la crise sanitaire que, que nous avons rencontrée. Euh, la crise sanitaire et, et économique que nous venons de rencontrer va probablement accentuer les phénomènes de fragilisation et le changement de modèle et rend encore plus pertinent à mon avis le travail de ce groupe de travail. Cette crise interroge nos, nos modes de vie et de consommation, avec notamment l'envolu du e-commerce. Je rappelle que même chez Monoprix, qui est un magasin de centre-ville, on a euh, vu plus de 15% de l'augmentation du e-commerce. Donc, euh, on, ça confirme que ça va être une tendance qui va s'accentuer. Mais cette crise interroge aussi euh, notre rapport à la ville, euh, à la densité, à la nature, à la voiture. Et c'est bien dans cette globalité de, de regard à 360 degrés, comme certains euh, l'utilisent, que le groupe de travail a souhaité inscrire sa réflexion. C'est-à-dire sans opposer périphérie et centre-ville, sans opposer ceux qui la dessinent ou ceux qui gouvernent la ville, et enfin entre ceux qui l'exploitent et ceux qui la consomment ou la pratiquent. Je dois dire que la composition de, de l'ORF euh, et, et la diversité des auditions ont contribué à permettre d'avoir ce regard euh, à 360 degrés et d'essayer de dépasser euh, les sujets de contradiction sur un sujet qui devient un peu, un peu chaud. Alors, le premier enjeu du groupe de travail, ça a été de définir et de qualifier le phénomène de dégradation. Euh, on a parlé rapidement de friches, mais en fait, on s'aperçoit que ces zones ne sont pas des friches à proprement parler. En revanche, leur fragilisation est observable à l'œil en attendant des méthodes plus ob objectivables. Il y a en effet encore peu d'outils disponibles et adaptés à la sphère publique. Euh, la Direction générale des entreprises vient de mettre au point une méthode d'autodiagnostic pour les centres-villes qui, à mon avis, pourra être aussi utilisée sur, euh, sur la périphérie. Il n'en reste pas moins que ce premier enjeu. Euh, ben c'est quand même, de, et c'est la première recommandation du, du rapport, c'est de mettre en place une observation partagée, notamment avec les exploitants et les propriétaires fonciers qui disposent de bases de données intéressantes et, et comme tout observatoire aujourd'hui, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à, euh, j'allais dire, déssegmenter en fait l'ensemble des données pour avoir une vue globale. Le deuxième enjeu, ça a été de prendre en compte les, les temps différents. Euh, on s'aperçoit que les évolutions techniques et sociétales vont très, très vite. Hein, elles s'accélèrent. Dans le monde du commerce, c'est euh, les supermarchés sans caissière, c'est les drives, c'est euh, le commerce en vrac, des magasins éphémères, donc tout ça bouge très très vite et pourtant euh, le temps de la transformation de la ville, lui, est relativement long. Donc il va falloir conjuguer en fait ces, ces évolutions et paradoxalement, euh, cet écart entre ces évolutions techniques et ce temps de la ville bah, demande plus de certitude à la fois aux collectivités mais aussi aux investisseurs. Et il nous a paru très indispensable en fait de planifier encore plus de planifier en intégrant à la fois le temporaire et le permanent, le court et le long terme, et ce, à des échelles à laquelle, auxquelles on n'est pas forcément habitué aujourd'hui. Euh, C'est vrai que les bassins de consommation, ce n'est pas forcément l'échelle d'un EPCI. Donc, euh, il va falloir quand même aussi qu'on prenne en compte cette dimension territoriale. Alors, le temps long, le temps de la ville, incite à rêver, mais euh, ne rêvons pas trop. Euh, on ne va pas pouvoir mettre du logement dans toutes ces zones, dans toute la, la rénovation de ces zones, et, et je pense que la voiture restera quand même majoritairement utilisée en périphérie et qu'on ne pourra pas l'exclure comme on l'a fait parfois dans les centres villes. Alors le troisième enjeu les plus économiques la dégradation de certaines zones n'entraîne pas de facto la dévalorisation de l'immobilier, compte tenu des règles d'évaluation de ce secteur. On l'a d'ailleurs constaté sur les bureaux vides qu'on a du mal à transformer en logement parce que économiquement, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il faudra attendre longtemps entre la dévalorisation des, des cours de, des foncières commerciales, si cela dure, et que ça se traduise dans la valeur des biens. Alors, euh, l'année précédente, enfin, le groupe de travail précédent de l'ORF avait planché sur euh, la revitalisation des zones d'activité économique. Et, et la grande différence avec les zones commerciales, c'est qu'on a quand même une unicité de la propriété, souvent, ou en tout cas pas une aussi, un morcellement aussi important de la propriété que dans les aides à eux. Et ça, c'est un facteur qui pourrait favoriser justement euh, la, des, des développements opérationnels. En revanche, on est confronté à un autre euh, écueil, c'est que les évictions commerciales rendent l'appropriation foncière très difficile. Alors, sauf à laisser complètement mourir une zone. C'est une vraie question et une décision difficile à prendre. C'est ce que nous avons appelé « gouverner » dans notre rapport. Prendre des décisions difficiles, même si dans le passé, on nous enseigne que ben, les, les, les villes basses ont remplacé les villes hautes. Euh, il y a même euh, en Moldavie, chez les Lipovènes, euh, un étrange phénomène. Où quand une église se dégrade, ils ne la rénovent pas, ne la démolissent pas, mais en construisent une ailleurs. Euh, donc je crois qu'il faut être très ouvert euh, à la typologie des solutions et je rappelle aussi que dans le secteur HLM il y a 40 ans c'était inimaginable de démolir et pourtant finalement on y est arrivé. Alors je crois que le moratoire sur les futures zones commerciales que le gouvernement a annoncé depuis la fin des travaux du groupe de travail va dans le sens de ce renforcement de la gouvernance publique. Il était en débat au sein de, de, du groupe de travail, alors sa mise en œuvre devra être subtile parce qu'il faut quand même que ça permette les rénovations mais je pense que le sujet sera abordé dans la table ronde. Enfin, euh, le groupe de travail a souhaité que ce rapport soit le plus opérationnel possible, en citant notamment des exemples, des expérimentations, en recueillant les écueils rencontrés et en lançant des idées nouvelles qui, je crois, comme l'a dit euh, Sabine Bayeto, nécessiteront qu'on les approfondisse. Alors, ces idées, c'est par exemple une ZAP dédiée au parking pour euh, mutualiser euh, et rationaliser le stationnement, c'est euh, voir aussi permettre des compensations, une remise à plat du bail commercial, un système incitant plus aux relocalisations qu'au paiement d'indemnités. Vous voyez, plein de sujets qui pourraient euh, être euh, approfondis euh, dans, les, dans les mois qui viennent. Alors, la présentation du, du rapport euh, plus détaillé euh, va prendre place avec Laura sa Porteuse que je salue une, publiquement pour tout le travail accompli et je tiens aussi à remercier toute l'équipe de l'ORF, il faut le souligner parce que c'est assez rare uniquement féminine, donc bien sûr euh, sa présidente, mais aussi euh, Hélène euh, toinette de, de l'IAU qui était la cheville ouvrière euh, et qui nous a beaucoup aidé et puis remercier tout, tout le groupe de travail qui a été effectivement très assidu et heureusement euh, dont euh, on a réussi à tirer les conclusions juste avant la fin du de de la mise en place du confinement. Voilà, Laura, je te laisse la parole. Oui, et d'autant plus que vous euh, vous êtes même autorisé une mise à jour. Tout et, à fait. Et une analyse dans la perspective des événements qui sont produits depuis la clôture euh, de, de votre rapport. Laura, alors vous avez, vous avez, vous avez un petit quart d'heure pour euh, euh, nous exprimer l'essentiel de ce rapport. Alors, il y a trois actes, donc vous allez y arriver, c'est... C'est plus facile que de faire sa thèse en 180 secondes, enfin, de Un beau challenge que certains arrivent à relever. Vous, ça va être en un petit quart d'heure. Voilà. Alors, je, je vous passe la parole pour euh, présenter les, les, les, euh, les analyses, euh, ce, le contenu de ce rapport qui est le plus opérationnel possible, je crois, aviez-vous annoncé. Et en effet, c'est bien le cas. Il y a des exemples, il y a des expérimentations. Euh, et vous signaler les écueils, enfin, c'est très pratique quelque part, enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vu euh, en le lisant, puis il propose 22 préconisations. Alors dites-nous en plus, Laura, vous en oui. Donc merci Rémi, merci Nathalie aussi. Donc effectivement, cette mission sur le foncier commercial s'est appuyée sur une trentaine d'auditions, d'acteurs publics, privés, euh, institutionnels, experts, qui ont euh, permis de former un groupe de travail très enrichissant et qui s'agrandit au fur et à mesure aussi de l'année. Donc, euh, on a débouché effectivement sur un rapport que je vous invite à télécharger sur le, le site de l'ORF et dont j'ai pris un grand plaisir d'être la rapporteuse et comme vous le dites, qui a voulu être le plus opérationnel possible. Donc euh, quatre volets dans ce rapport avec un premier qui a consisté à euh, voir quels sont les enjeux du foncier commercial en Ile-de-France euh, avec quelques chiffres pour commencer. Donc, euh, l'île de France compte 6 800 points de vente de plus de 300 mètres carrés, ce qui nous fait 9 millions de mètres carrés euh, au total. Donc, on a la, la grande couronne qui est plus densément euh, dotée en commerce par rapport euh, au nombre d'habitants du fait de l'existence ben, de, de nombreuses zones commerciales et donc de magasins de plus grande surface. Euh, au total... Le foncier commercial représente 1750 hectares dans la région, doit soit 0,14% de l'espace francilien. Donc si ce chiffre paraît assez faible, les enjeux du foncier commercial sont quand même assez importants puisqu'il faut doubler ces surfaces euh, lorsqu'on tient compte des parkings ou des voiries. On a aussi euh, ce foncier qui a, qui a été multiplié par 2,6 euh, en 30 ans, avec notamment des bah, développements en grande couronne. Ces développements ne sont pas finis puisqu'on a encore 7 millions de mètres carrés de stocks de projets sur la région. Donc, si on compare aux 9 millions existants, on va pratiquement doubler euh, les surfaces, ne serait-ce qu'avec les projets qui sont prévus. Donc, euh, euh, c'est notamment lié à des commissions départementales d'aménagement commercial qui acceptent largement dans la région euh, les projets qui derrière se font ou non, selon les aléas, on va dire, économiques euh, euh, ou la contestation qu'il qui peut y avoir euh, derrière. On peut penser à Europa City, bien sûr, qui, qui n'a pas pu aboutir. Néanmoins, les dernières années, en Ile-de-France, mais aussi à l'échelle nationale, vous le savez tous, euh, la production des, des zones commerciales euh, a été remise en question. Donc, d'une part, par les objectifs de redynamisation des centres-villes avec les, les plans d'action qui ont été lancés dans les villes moyennes et les petites villes, mais aussi avec les objectifs de, de zéro artificialisation, voire euh, le moratoire qui a été proposé euh, récemment. On a aussi un contexte économique moins favorable, avec des territoires qui commencent à être très dotés en commerce, voire saturés pour certains, des nouveaux modes de consommation et du e-commerce euh, qui remettent en question le modèle du, com du commerce physique, de la grande distribution, et une crise économique de la COVID-19 qui a encore accru cette transformation, puisqu'on a des consommateurs qui ont davantage consommé en ligne ou dans les petits formats de proximité pour respecter les consignes de distanciation physique. Donc on a des acteurs du commerce qui doivent de manière, on va dire, assez inédite, réagir rapidement face à toutes ces évolutions. Et on constate d'ailleurs déjà depuis une dizaine d'années sur l'île de France un ralentissement du nombre de surfaces autorisées en CDAC. Donc euh, si vous regardez le, le, le graphique en détail, on, on divise par plus de deux le nombre de surfaces autorisées en, en 10 ans. Donc, C'est notamment lié à des projets qui sont plus petits. Par exemple, euh, la, la foncière de Carrefour nous a expliqué euh, faire plutôt des magasins de proximité ou euh, des drives, des, des, des systèmes de livraison à domicile pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Mais aussi une concentration euh, des projets sur les pôles existants les pôles historiques pour les rénover, les étendre, plutôt que euh, d'aller sur, sur de nouveaux projets. Du coup, on a vu euh, la rénovation de beaucoup de centres commerciaux, je ne sais pas, le, le Carré-Sénard, euh, euh, le, le, le Forum des Halles, euh, mais aussi des zones commerciales qui ont été renforcées les dernières années. Euh, néanmoins, à l'ORF, on s'est dit que tous ces projets euh, pouvaient également euh, être réalisés parfois sans cohérence avec euh, l'environnement commercial et urbain, au risque de se faire au détriment de zones et d'actifs commerciaux qui sont moins attractifs et du coup d'entraîner un enfrichement des zones, euh, en tout cas les, les moins attractives. C'est bien pour ça que le groupe de travail a essayé de, de voir quelles sont les conditions, les, les favorables et éventuellement les propositions pour faire ces zones. Donc la première étape, c'est euh, de concevoir une stratégie d'aménagement commercial à l'échelle territoriale. Donc Nathalie l'a dit, le premier enjeu est celui d'observer le commerce puisqu'il est important de connaître la situation d'un territoire, de savoir quels sont les commerces, les vacants, l'évolution, les, les, les, les potentiels de développement. Euh, néanmoins, face à toutes les bases de données qui existent et à leur spécificité, il n'est pas facile pour un territoire d'en retirer les bonnes informations pour prendre les bonnes décisions sur son territoire. Donc, vous avez une description de toutes ces, de toutes ces bases dans le dossier de l'ORF que je vous invite à lire. Euh, mais euh, voilà, il faudrait quand même améliorer cette observation du commerce. Donc, d'une part, en encourageant l'open data, puisqu'on a beaucoup de de données sur le commerce qui sont peu transparentes, je pense aux valeurs locatives, aux valeurs foncières, les chiffres d'affaires, les surfaces de vente, etc. Donc euh, voilà, il faudrait encourager ce partage entre les, les acteurs publics et privés, voire créer des observatoires à l'échelle des bassins de consommation, vraiment pour objectiver la situation des territoires et, et pouvoir prendre les bonnes décisions derrière. Donc une fois qu'on a une bonne radiographie du commerce sur un territoire, eh bien, il faut planifier ce commerce. Euh, au minimum à l'échelle intercommunale pour éviter les, les effets de concurrence euh, euh, communale. Mais le problème en Ile-de-France c'est qu'on a une couverture des documents de planification qui est assez incomplète, euh, en tout cas en termes de SCOT puisqu'on a seulement 14 SCOT et surtout de PLUI, on a seulement 4 PLUI sur toute la région, donc on accuse un certain retard quand même par rapport aux autres régions euh, françaises. Donc en attendant de compléter cette, cette couverture de planification intercommunale en tout cas, euh, le schéma euh, directeur de la région Île-de-France pourrait renforcer cette dimension de l'urbanisme commercial pour au moins maintenir les grands équilibres commerciaux jusqu'à ce que, que la planification soit faite. Les documents peuvent aussi être renforcés en tant que tels, parce que souvent, il manque de prescriptions sur le commerce. Du coup, il faudra à la fois calibrer les projets en fonction des vrais potentiels du territoire, c'est-à-dire adosser à une étude chiffrée, et à la fois euh, euh, orienter l'implantation de ces surfaces sur les bons emplacements, c'est-à-dire par exemple en, en adossant euh, euh, la stratégie commerciale à une étude des gisements fonciers pour vraiment euh, encourager le recyclage urbain et, euh, et, et, voilà, et tous les objectifs euh, qui en découlent. Euh, cette stratégie permet du coup d'ordonnancer les projets puisqu'on ne parle pas, il n'est pas question de rénover toutes les zones d'un territoire en même temps ce qui risque d'asphyxier le marché et, et d'entraîner une concurrence des projets entre eux mais plutôt d'orienter les investissements privés les sécuriser et faciliter derrière les, toutes les procédures jusqu'à la CDAC Bien sûr cette planification ne doit pas être faite de manière euh, autarcique par les acteurs publics, il faut établir une véritable gouvernance publique-privé à l'échelle supracommunale. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, euh, on en parle pas mal dans le rapport, mais on a notamment la FEDESCOT qui a aussi travaillé euh, sur l'aménagement commercial ces dernières années euh, et euh, qui appelle également à cette ouverture des acteurs vraiment en amont de la planification pour porter la, la stratégie commerciale dans le temps. Donc une fois qu'on a établi la stratégie qu'on a choisi les zones à fermer. le groupe de travail s'est interrogé sur la manière de faire d'intervenir de manière opérationnelle sur le foncier commercial. Donc euh, les territoires que, que nous avons euh, entendus, et notamment Saint-Quentin-et-Yvelines ou euh, Montigny-les-Cormeilles, euh, nous ont fait part vraiment du besoin de, de sortir d'un urbanisme commercial, traditionnel, qui est euh, réalisé uniquement par les, les acteurs du commerce, on va dire, euh, pour favoriser vraiment un pilotage en mode projet, comme n'importe quel projet urbain, euh, et en s'appuyant par exemple sur les, le pilotage qui a été mis en place dans les territoires Action Cœur de Ville, ou pour repenser la périphérie commerciale, vraiment pour euh, euh, s'élargir à l'échelle intercommunale, inclure les acteurs publics, les acteurs privés. Comme n'importe quel projet, euh, il faut également mener une étude euh, pluridisciplinaire sur la zone, établir un plan guide et euh, plus que de n'importe quel euh, autre projet urbain, il va falloir intégrer une forte expertise économique justement pour analyser les stratégies d'enseigne, voir celles qui peuvent être conservées, euh, valorisées, celles que l'on peut transférer ou qui n'auront peut-être plus leur place dans le futur projet. Euh, néanmoins, pour contacter les frontières et les enseignes sur ces zones. Les élus que nous avons accueillis, comme monsieur le maire de Montigny, nous ont fait part de cette difficulté justement de prendre contact avec les services décisionnels des enseignes et des foncières. Du coup, à l'échelle régionale, cela pourrait être facilité, par exemple en créant un annuaire régional ou des rencontres spécifiques pour préparer ces projets. Une fois que le projet est formalisé, que le plan guide est déterminé, un autre point important qui est vraiment le nerf de la guerre pour faire euh, muter les zones commerciales est la maîtrise du foncier commercial. Du coup, il faut s'appuyer sur une, une véritable stratégie foncière pour euh, étudier le, le morcellement de ces zones, puisqu'on peut avoir des centaines de propriétaires, euh, étudier les stratégies de propriétaires et, et euh, identifier les secteurs à faire muter. Puisqu'on ne peut pas euh, maîtriser toute une zone commerciale, c'est impossible, autant euh, financièrement que... que que temporellement, mais il faut plutôt viser à la maîtrise d'assiettes fonciers stratégiques et suffisantes pour initier un vrai impact, un vrai changement sur la zone et légitimer la maîtrise d'ouvrage en tant que grand acteur important sur la zone. Donc pour ce faire, on peut aussi s'appuyer sur les outils de l'aménagement et de la maîtrise foncière qui sont détaillés dans le rapport également et dont l'ORF appelle à utiliser de manière plus intense sur le foncier commercial, puis ces outils sont peu peu approprié et parfois aussi trop rigide par rapport, à, à, au, on va dire, aux stratégies plus, plus à court terme des enseignes sur les zones commerciales. Il faut également mener des partenariats avec des opérateurs pour porter ces projets. Une collectivité ne peut pas faire le projet, en tout cas porter le projet elle toute seule, donc à la fois des aménageurs publics, donc on a, on a le PF en Ile-de-France bien sûr qui, qui est un acteur important. Les foncières commerciales en cours de création, Pourraient également élargir leur champ de compétences et intervenir sur ce foncier commercial. On a également des partenariats avec les opérateurs privés qui sont indispensables pour apporter à la fois les compétences et les financements. Donc nous avons rencontré à l'ORF le groupe Frais qui est présent aujourd'hui ou encore l'opérateur Etixia qui intègre des compétences d'ensemble urbain et du coup qui peuvent être des bons partenaires sur ces zones. Une autre difficulté est celle d'équilibrer. Euh, ces opérations de mutation, puisque Nathalie l'a dit, le foncier commercial est encore actif, on a peu de friches commerciales pour l'instant en Ile-de-France, et du coup, euh, les opérateurs doivent à la fois s'acquitter des murs et des fonds de commerce. Donc, pour alléger les coûts, euh, justement, de, de frais d'éviction des commerces, la solution consiste à réaliser des opérations tiroirs pour transférer les, les enseignes, un petit peu comme ça a été fait sur la zone commerciale nord près de Strasbourg, puisque la création d'un lot sud permet de transférer euh, les, les enseignes et les activités du reste de la zone pour faire du recyclage derrière. Néanmoins, ces procédures de transfert sont complexes avec des procédures euh, bah, difficiles à mener et elles pourraient être assouplies dans le cadre où ces opérations seraient déclarées d'utilité générale. Le problème est également de financer ces mutations sur les territoires en déprise puisque euh, euh, les opérations qu'on a vues s'appuient principalement sur la création de valeur en, en créant des surfaces en extension ou en densification mais cuite euh, des territoires sur lesquels il n'y a pas le potentiel de développement. Il faudrait donc développer des logiques euh, d'investissement sur le long terme, moins gourmandes en rentabilité, euh, par exemple avec des actionnariats publics-privés, ou alors euh, créer des nouveaux outils à l'échelle de l'État. Je pense notamment à, à la dissociation euh, foncier-bâti qui a été proposée euh, par, dans le rapport euh, Laglaise du sénateur Laglaise, euh, qui pourrait alléger le coût des opérations. Donc, je, je termine sur la, la dernière partie euh, sur laquelle s'est penché le, le groupe de travail, c'est euh, recréer la ville, c'est-à-dire comment introduire des zones commerciales dans la ville durable. Donc, euh, tous les acteurs se sont accordés sur le fait d'encourager la mixité des fonctions sur ces zones pour intensifier les usages, justement, et sortir de, de la monofonctionnalité de ces zones. Donc, effectivement, on envisage assez facilement d'intégrer des activités économiques sur ces zones. Je pense par exemple à la logistique urbaine qui, avec la croissance du e-commerce, trouverait sa place dans ces, ces boîtes euh, qui sont à, à l'entrée des villes mais aussi d'autres activités, comme sur la zone de la Croix-Blanche, où Etixia prévoit d'implanter euh, hôtellerie, restauration, espaces publics, co-working, etc. Une stratégie de réserve foncière sur les parkings pour être adossée à ces projets, justement, pour anticiper ces densifications euh, et mutualiser les, les parkings et, et les rentabiliser. Euh, si implanter des activités économiques paraît assez naturel, implanter euh, du logement est plus compliqué sur ces zones. Elles n'auront pas tout le potentiel en fonction de leur localisation et de leur environnement urbain. Et pour celles qui ont le potentiel, c'est tout de même pas facile d'introduire du logement dans une zone économique. Du coup, il va falloir euh, créer euh, les conditions favorables à l'introduction du logement, euh, des OAP du PLU jusqu'à l'encouragement d'opérations mixtes et anticiper euh, les équipements publics avec, euh, par exemple, une maîtrise fiscale euh, adaptée. Donc pour finir, euh, l'un des gros points noirs de ces zones aussi, c'est euh, leur dépendance au système automobile, euh, puisqu'on voit qu'en Ile-de-France, on peut voir sur le graphique, les zones commerciales sont seulement euh, desservies à 33% par les transports en commun, et on regrette de voir que le projet du Grand Paris ne va pas du tout améliorer cette desserte. Donc ça pose question quand même quant à la mutation de ces zones et l'introduction de logements, euh, sachant que la, la desserte ne sera pas améliorée, donc, l'ORF appelle à anticiper dans les schémas de transport collectif cette mutation des zones commerciales. Enfin, pour finir, pour encourager et booster ces opérations vraiment sur le foncier commercial, il pourrait y avoir des outils à l'échelle nationale ou régionale. Donc, pourquoi pas créer un label public-privé, quartier commercial durable pour valoriser les projets réellement innovants qui se feraient, par exemple, en zéro artificialisation nette ou en intégrant une mixité des fonctions innovantes, ce genre, de, ce genre de choses. Une politique de requalification du foncier pourrait s'être menée à l'échelle régionale, un petit peu sur le modèle de l'AMI reconquérir les friches fonciliennes, justement pour renforcer le, le pilotage, <coughs> l'ingénierie et les expérimentations sur la région. Donc, au final... Cette mission, qui a été très riche euh, grâce à toutes ces éditions, nous a fait comprendre tous les enjeux, à la fois de gouvernance, de stratégie, de montage, de financement, de développement durable qu'on peut trouver sur les zones commerciales. Et il y a encore un grand chantier qui s'annonce euh, dans la région pour concilier ville et, ville et commerce. Oui, c'est sûr. Et là, on va en reparler avec euh, nos quatre invités euh, qui ont, par ailleurs, participé à vos réflexions. Mais, euh, Laura, vous diriez que... Euh, le, le regard des événements des six derniers mois, donc à partir du confinement du 16 mars, vous amène à, à, à des inflexions ou à des renforcements, certains des, des, certaines des leçons que vous aviez tirées des, du travail de deux ans euh, Oui, tout à fait. Par exemple, euh, ben, en termes de... Les, les possibles défaillances d'enseignes qui peuvent s'accélérer, effectivement, on va peut-être voir des, des friches ou plus de friches euh, se créer, il va falloir anticiper éventuellement euh, soit le, la fermeture des ah, enseignes... Des défaillances, y en a eu. il y en a eu. Il y en a déjà eu, bien dit, sûr, bien et, et, ouais. euh, et, et elles vont s'accélérer. Du coup, c'est c'est euh, dans les territoires se rapprocher justement d'autant plus des enseignes pour anticiper soit leur, leur fermeture malheureusement ou leur réduction de surface de vente pour prévoir justement l'adaptation des zones euh, peut-être au fur et à mesure et, et trouver dès le départ anticiper avant que ce soit effectivement un petit peu catastrophique dans, dans ces zones. Euh, c'est également, on le voit, le, les foncières publiques euh, les 100 foncières publiques du gouvernement qui doivent euh, revitaliser qui sont ciblés sur les centres plutôt, il y en a quelques-uns en île de France voilà tout mais... à fait, donc si ces foncières vont se, se généraliser si effectivement on en a une centaine d'ici euh, quelques au années, national. au niveau national elles pourraient aussi euh, bah, ne pas distinguer fonciers euh, de et fonciers ah. de périphérie et, euh, et intervenir euh, sur différents projets euh, et euh, et on a bah, également, euh, effectivement, au niveau de, de la législation, ce, ce moratoire qui, je pense, a été accéléré aussi euh, et renforcé euh, suite à, euh, à la crise économique du Covid. Et il va falloir, euh, évidemment, le, le calibrer par rapport aux vrais besoins des territoires entre ceux qui ont besoin de, de muter, euh, ceux qui sont trop denses, effectivement, ou peut-être il serait pertinent. Et, et euh, donc, voilà, il va falloir euh, ajuster les choses. Alors, le moratoire, il est un peu radical vous me donnerez votre avis aussi à un est-ce oui. que vous n'avez pas le sentiment que la puissance publique a besoin d'y voir un oui. petit peu plus clair, alors vous allez y contribuer, oui. votre rapport est formidable pour ça, a besoin d'y voir quand même un petit peu plus clair dans les mouvements de cet univers du commerce qu'on aime bien voir de l'extérieur parfois stigmatisant, oui. en disant ah ils mangent des territoires, ils mangent du terrain, oui. est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a ce besoin quand même de mieux comprendre pour mieux agir, mieux qu'en disant moratoire, on arrête je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ce qui est important, c'est que je pense que ça a permis de prendre conscience que bah, ces zones commerciales n'étaient pas des enclaves, euh, que les collectivités, euh, je dirais, ne regardaient pas, si j'ose dire. Hein, c'est vraiment, euh, je veux dire, euh, voilà, il faut que la puissance publique s'empare du sujet, qu'elle s'en empare avec les foncières et les exploitants. Hein, c'est bien ce qu'on a essayé de dire. Je veux dire, si on oppose euh, la sphère publique et la sphère privée, on n'y arrivera pas. Et je pense que ce moratoire, c'est effectivement un enjeu de se poser tous autour de la table et de se dire comment, comment on y arrive, comment on réfléchit à tous ces enjeux. Donc il ne s'agit pas de tout bloquer, Je pense voilà, la table ronde y reviendra. On sait bien que pour rénover une zone, que ce soit une zone d'activité, que ce soit une zone, je dirais, de recyclage urbain dans la zone dense, la problématique quelque part, c'est de créer de la valeur pour pouvoir payer les nouveaux investissements. Donc il faut être vraiment voilà. enfin, très attentif à pas tout bloquer.